If your car, votre voiture is en panne, broken down, téléphonez un garage, téléphonez à un garage and they'll send a mechanic, un mécanicien. What's the problem he'll asks? Quel est le problème? The car doesn't go, la voiture ne marche pas. Il peut donc vérifier que vous n'avez pas eu de en regardant dans tank le réservoir. Si c'est plein, il va il est plein. C'est vous qui avez téléphoné au garage? Oui, c'est moi qui ai téléphoné au garage. Alors, votre voiture est en panne? Oui, elle est en panne. Pauvre petite voiture. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'elle ne marche pas. Ah, oui, évidemment. Si elle est en panne, elle ne marche pas. Oui, c'est ça. Mais pourquoi? Je veux dire, est-ce que vous avez de l'essence? De l'essence? Non, je suis désolé, je n'ai pas d'essence. Mais pas sur vous. Dans le réservoir. Ah! dans le réservoir. Ah oui? Mais le réservoir est plein d'essence. Ah oui? Mais c'est vrai, il est plein d'essence. Qu'est-ce que vous faites? Après vous. Quoi? Vous voulez de l'essence. Il y en a beaucoup, là. En panne, broken down. Essence, gasoline. Le réservoir, the gas tank. Il est plein. It is full. To check the tires is vérifier les pneus. Our word pneumatic, spelt with a P, has the same root as pneu. A wheel is une roue. There's a tire on each wheel. Il y a un pneu sur chaque roue. Is there enough air? The mechanicien may ask. Est-ce qu'il y a assez d'air? You might answer, oh, yes, there's lots. Il y en a beaucoup. Literally, There is of it a lot. Mais l'essence n'est pas pour moi, c'est pour la voiture. Une voiture ne marche pas sans essence. Ah bon? Je vais vérifier les pneus. Les pneus? Oui, un pneu, monsieur. Ah oui, les pneus. Oh. Attendez. Mou? Mm. Ah ha! Ah, ah. Mm -hmm. Pas de problème. Il y a un pneu sur chaque roue. Ah oui, je sais qu'il y a un pneu sur chaque roue. Mais est-ce qu'il y a assez d'air? Assez d'air? Ah oui, il y a assez d'air. Il y a de l'air partout. Il y a beaucoup d'air. Dans les pneus, monsieur. Ah, dans les pneus. Je veux vérifier s'il y a assez d'air dans les pneus. Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Il y a assez d'air dans ce pneu. Vérifiez les pneus to check the tires. Une roue, a wheel. Assez d'air, enough air. Il y en a beaucoup, there's a lot. The motor is easy, le moteur. And it is usually found under the hood, sous le capot. What are you doing now, you might ask the mécanicien. Qu'est-ce que vous faites maintenant I'm checking that there's enough oil. Je vérifie s'il y a assez d'huile. oil. je veux savoir s'il y a assez d'huile. Le moteur. Le moteur. Je dois vérifier le moteur. Ah, il y a un moteur Où, où il est le moteur Le moteur est sous le. Sous le quoi Sous le capot. Ah! C'est le capot, ça! Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie l'huile. Je veux savoir s'il y a assez d'huile. Hum! Mmh, mmh, C'est bon! Le moteur est parfait! Ça marche très bien! Qu'est-ce que vous faites avec ma voiture? Votre voiture? Hein? Mais ce n'est pas votre voiture? Ah. Non, non, ce n'est pas ma voiture. Mais où est-ce qu'elle est, votre voiture? Oh. <rire> La voilà! Pauvre petite voiture, elle ne marche pas! Oui, oui, oui. Le moteur, the motor, sous le capot, under the hood, assez d'huile.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 Mmh, c'est bon! Mais le moteur est parfait! Ça marche très bien! Qu'est-ce que vous faites avec ma voiture? Votre voiture? Ouais. Mais ce n'est pas votre voiture! Non, non, ce n'est pas ma voiture. Mais où est-ce qu'elle est, votre voiture? Oh. La voilà! Pauvre petite voiture, elle ne marche pas.